Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous parler de UI Dead Picker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un UI Dead Picker Eh bien, c'est euh, la même chose qu'un UI Picker View, mais c'est une des particularisations. Il y en a une autre pour sélectionner des documents euh, sous iCloud, donc en, à l'extérieur euh, de l'environnement de confinement euh, d'une application et euh, on ne les verra pas cela, mais euh, c'est un peu le même principe c'est que vous avez quelque chose qui est plus restreint et qui va vous fournir une interface simplifiée. Donc en fait il est dédié à l'affichage des dates euh, donc vous avez euh, quelque chose autour des euh, UiPickerViewDataSource et Delegate qui sont complètement intégrés et en fait euh, vous avez tout simplement euh, une méthode qui est appelée lorsque euh, l'événement value changed. Euh, ici je le donne en objectif C et euh, déclencher. Donc value change c'est quelque chose qui a été sélectionné et ça a changé la valeur euh, courante de ce qui est sélectionné dans mon picker. Et du coup eh bien c'est beaucoup plus simple, vous faites tout simplement un target comme vous feriez pour un hein, par exemple segmenter de contrôle. Donc les principaux points de configuration c'est évidemment la date courante, la date minimum possible, la date maximum possible et puis tous les éléments relatifs à l'apparence. Alors on a différents comportements. Euh, ça c'est le comportement où vous avez UI Date Picker Mode Time. Euh, je crois que c'est Time en Swift. Euh, donc ça donne ceci, une date et puis une heure. Vous avez ici euh, le UI Date Picker Mode Date, où là vous sélectionnez simplement une date. Là vous avez le Mode UI Picker Mode Date and Time. Et enfin, vous avez le mode dead, picker, count down timer. Donc ça, c'est pour faire un timer où vous sélectionnez la valeur que vous souhaitez définir pour commencer un compte à rebours. Donc voilà, tout ça, c'est gratuit, simplement en positionnant l'attribut avec une de ces quatre valeurs dont je vous donne le nom en objectif C. C'est très facile de le trouver en Swift, hein. Time, Date, Date Time et down Timer avec un C minuscule, un D minuscule ici, ici et un T minuscule. Puisqu'on gère du temps on a besoin d'une date, d'un mécanisme de gestion de date donc et c'est le type nsDate euh, en objective C et date en euh, Swift puisque vous, je vous ai déjà dit dans une séquence passée, même plusieurs fois, que Apple avait tendance à faire sauter les ns dans euh, les types euh, de base. Donc c'est une classe pour gérer les dates, vous pouvez les créer les créer avec un intervalle à partir de maintenant, donc en fait si l'intervalle est positif c'est dans le futur si l'intervalle est négatif c'est dans le passé si vous utilisez le créateur par défaut eh bien c'est la date du moment présent qui est prise et puis la même chose vous pouvez créer une date avec un intervalle positif ou négatif à partir d'une date que vous spécifiez vous pouvez également initialiser avec une distance, un intervalle de temps à partir de la date de référence ou de 1970, on va revenir là-dessus immédiatement et bien évidemment en Swift vous avez des variantes de constructeurs qui permettent de faire la même chose. Vous pouvez récupérer des intervalles de temps sous forme d'un ns euh, interv time interval si je ne m'abuse et euh, vous pouvez récupérer l'intervalle de temps depuis maintenant, euh, l'intervalle de temps euh, depuis euh, 1970 pour une date donnée bien évidemment, ça c'est en fait un attribut que vous avez automatiquement euh, et puis vous avez ici la moyenne de récupérer euh, une, euh, un intervalle depuis une date donnée et puis un intervalle depuis la référence, la date de référence. Et puis vous avez également des bandes temporelles qui sont Distant future et Distant Past. C'est pas très clair si c'est la date minimale que vous pouvez stocker dans une euh, NSDate et la date maximale parce que les forums sont pas toujours d'accord là-dessus et surtout la doc n'est pas hyper claire, mais je vous les signale quand même. Ce qui est important, c'est de décoder qu'il y a deux dates de référence. La date de référence historique en informatique, dans à peu près tous les systèmes maintenant, et ça, ça vient d'Unix, c'est le 1er janvier 1970 à 0 heure. Et en fait, le temps est compté en xième de seconde à partir de cette date là. Et puis, euh, il y a une autre date de référence qui a été choisie, euh, là, au moins par Apple, je ne sais pas si c'est un standard, qui est le 1er janvier 2001 à 0h. Donc en fait, l'avantage, c'est d'avoir des entiers qui sont plus petits, hein, puisque vous stockez ici, euh, en fonction de votre unité de temps, hein, c'est euh, vous stockez ça, la, la date sous forme d'un entier. C'est le gros avantage. Hein. Du coup, c'est facile à transporter, vous n'avez pas de problématique Et puis, c'est tout le temps la même chose. Bien Évidemment, euh, ces dates sont des dates en temps universel. Après, elles sont converties euh, dans euh, les time zones que euh, vous euh, utilisez. En guise de conclusion, c'est un framework qui est bien pratique, qui est aussi bien standard et en particulier, dès que vous allez avoir envie de gérer du temps, vous avez intérêt à l'utiliser. Euh, il est à utiliser pour gérer tout ce qui est sélection de dates. et euh, honnêtement, ce n'est pas la peine de réinventer la roue et de le refaire, à part pour le plaisir de tout refaire. Mais euh, il est complètement optimisé et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que les dates sont affichées en fonction de la configuration du terminal sens de l'écriture, type de, etc, etc. Et donc par conséquent, vous n'avez pas à gérer cela vous-même, c'est pris en charge au sein du UI Dat Picker. C'est bien agréable. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.